Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un unboxing de Gunpla ou maquette de mecha issue de la franchise Gundam et commercialisée par Bandai. C'est un modèle de grade RG ou Real Grade qui se veut être la gamme la plus aboutie à l'échelle 144 avec un niveau de détail très poussé et très réaliste. Ce n'est pas un modèle vers lequel nous orienterons les enfants ou les débutants qui préféreront plutôt des FG First grade, ou HG High grade. Une fois monté, ce robot mesurera environ 12 cm et permettra de nombreuses poses dynamiques. Regardons ensemble ce que nous trouvons dans cette boîte. D'abord, les décalcomanies et autocollants qui donneront un look très réaliste au méca. Des grappes qui vont constituer les parties du robot. Les pièces sont à découper avec une pince de maquettiste comme celle que vous pouvez trouver sur notre site. Elles vont permettre de découper les grappes avec minutie sans abîmer le plastique. Il est à noter qu'aucune colle n'est nécessaire lorsque vous montez vos gunpla. Enfin, la notice est en japonais, mais cela n'empêche pas la construction du produit. Les illustrations sont claires et détaillées, vous avez à chaque fois la référence à chacune des pièces pour ne pas vous tromper. Une fois monté, votre gunpla sera déjà peint. Les pièces, comme vous pouvez le constater, sont déjà teintées. Cela dit, l'une des choses les plus fun est de rendre son méca plus réaliste encore en appuyant certains détails de sa structure ou en vieillissant certaines zones pour donner l'impression qu'il est en plein combat. Il existe de nombreuses techniques pour améliorer votre gunpla. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir sur notre site. L'accessoire le plus courant est un marqueur qui vous permettra de souligner certaines pièces très facilement et de donner encore plus de relief à votre figurine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver cet article ainsi que d'autres références gunpla sur le site de mille hobbiesfr Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt chez mille et un hobbies